La floculation. Dans deux récipients contenant de l'eau pure, on ajoute d'une part de l'argile et d'autre part de l'argile et de la chaux. Sans chaux, on ne distingue pas les particules d'argile. Avec la chaux, se forment des agrégats qui sédimentent. Le lendemain, les agrégats contenant de la chaux ont grossi et la sédimentation est plus rapide. Ce phénomène est appelé floculation.